Les flûtes à trois trous, elles sont essentiellement en buis, en buis des Pyrénées, mais on peut en trouver aussi en, en, en arbre, des arbres fruitiers. Que ce soit du poirier ou du pommier, voilà, ces bois ont quand même des propriétés propices pour le son des flûtes, mais le buis reste quand même prédominant sur la fabrication des flûtes.